À toutes et à tous, et ben bienvenue, même si ce n'est pas nous qui l'organisons, mais sur Nice Fiction et sur cette première soirée qui, qui démarre donc les festivités qui se dérouleront samedi et dimanche et qui sont super chouettes. Il y a vraiment plein, plein de super rencontres. Et moi, je suis donc Julien Delajal du Festival Les Intergalactiques, chargé de coordination et des émissions, et je suis en compagnie de Raphaël Colson, directeur artistique et littéraire du festival, pour papoter aujourd'hui un peu de post-apo. En tout cas, ben, si vous avez des questions, apparemment on pourra nous les, euh, nous les transmettre, donc n'hésitez pas à, les, euh, à, à en poser, ce sera un vrai plaisir d'y répondre. Et euh, ben, Bonjour Raphaël ah, Bonjour tout le monde Tu vas bien Ouais, ça va, ça va. Ouais. Prêt, Prêt à causer un peu là. Je suis un ouais bon carrément. Bon on, là, on, ouais. A, on a une petite heure à nous pour parler de l'Atlas du Postapo. Écoute, donc, cet Atlas du Postapo, euh, il est arrivé dernièrement sur le site du Festival des Intergalactiques. Donc, on, on l'a publié au mois d'avril, sur 4 jeudis. Il va redémarrer là, sur le mois de juin. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur… Bah, déjà, d'où euh, vient ce projet Atlas du Postapo Qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer dans cette aventure de compiler 215 années d'histoire de la fin du monde Alors, je vais dire d'abord, c'est presque 10 ans de, mon, de ma vie, d'abord, avant d'y arriver. À l'Atlas. Euh, le projet est né, on va dire, euh, la première idée est apparue euh, à la fin des années 2000, à l'époque où on a fait avec un, un co-auteur un ouvrage sur les zombies, sur l'histoire des zombies. Euh, et on s'est dit à ce moment-là, bah, peut-être, euh, enfin moi c'était une idée qui me trottait dans la tête, qui était de me dire bah, pourquoi ne pas faire un, un jour un, un ouvrage sur le post-apo en sachant que c'était un travail colossal, et puis en 2000, euh, 2012, euh, on a fait une réédition du zombie, et là j'ai bossé sur, euh, en fait j'ai retravaillé euh, toute la partie sur les années 2000, 2010, euh, et là j'ai fait un énorme boulot sur l'apocalypse zombie, euh, qui n'était pas intégré dans la première version, euh, et qui du coup traitait essentiellement donc euh, effectivement de fin du monde, d'effondrement euh, et d'un futur post-apo euh, peuplé de zombies. Euh, ce qui euh, faut, faut, faut garder en tête, c'est que jusqu'aux années, euh, on va dire début des années 2000, il n'y avait quasiment qu'une œuvre qui s'inscrivait dans la science-fiction post-apocalyptique du côté des zombies. C'était les films de Romero. La fameuse trilogie. Mmh. Euh, et le, le reste du genre zombie traitait plutôt du gore, du fantastique euh, et autres éléments. Donc, bref, dans cette réédition, tout d'un coup, le zombie s'intégrait à la science-fiction post-apo. Donc, pour pouvoir mener le travail, j'avais euh, établi des listes, euh, puisqu'il faut tout de suite expliquer, parce que ça va expliquer aussi euh, l'état d'esprit de, de l'Atlas post-apo. Euh, c'est que euh, le travail que on va faire, que je fais, euh, qui est d'étudier la science-fiction, c'est l'imaginaire science-fiction qui m'intéresse, d'accord Et plus spécifiquement, donc, la science-fiction euh, et certaines tendances de la science-fiction. J'ai travaillé sur le rétro-futurisme, ce genre de choses. Euh, et euh, quand on travaille sur un sujet, donc prenons le cas du zombie, euh, on y intègre en fait tous les supports d'expression. Donc, ça, il faut bien garder en tête c'est-à-dire littérature, cinéma, bande dessinée, jeux, jeux vidéo, euh, etc., etc. l'animation, donc l'ensemble des supports d'expression, et euh, du point de départ au point d'arrivée, donc à l'époque de la rédaction de, de l'ouvrage. Donc ça, c'est une méthode, on va dire, c'est l'aspect méthodologique. Donc, une fois que j'ai fait ça sur le zombie, je disposais en fait de listes d'œuvres de zombies hein, post apo euh, oui. assez conséquentes au niveau film, au niveau littéraire, au niveau jeu. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas me lancer dans la réalisation euh, d'une base de données sur toutes les œuvres de euh, Post-Apo Je bah, me souviens parce qu'en ouais. plus, quand on s'était rencontré en, en 2009, puisque c'est le moment où on s'est rencontré sur l'édition zéro du festival, avant qu'il qu évolue à partir de 2012, je me souviens, on s'est rencontré, une des premières choses qu'on a parlé à ce moment-là, c'était du fait que tu avais cette piste de zombies, tu voulais monter un site web pour euh, mettre en ligne toutes ces références. quoi. Et euh, chose qui avait été un petit peu avancée avec Julien Bétan, si je pas de bêtises. Oui, oui, tout à fait. Et ça et euh... pas... mais euh, voilà. C est... C est... Oui, mais oui, du coup, voilà. ouais, mais, mais, euh, du coup là, on y arrive, euh, genre, plus de dix ans plus tard, on finit par arriver à, on va dire, à réaliser un peu ceci d'une manière un petit peu détournée. C'est super intéressant. En tout cas, à la base, ton premier, euh, ton, ton premier objectif, c'était d'écrire un livre, c'est ça au départ, l'idée, c'était de faire euh, un travail de recherche, donc d'établir une base de données. Euh, L'objectif final n'était pas comment dire, euh, clairement défini au départ. Euh, mais il y avait quand même l'idée euh, de développer quelque chose sur le web, euh, c'est-à-dire en fait de créer euh, voilà une base de données euh, autour de, de l'imaginaire post-apo. Euh, et donc, j'ai travaillé pendant quelques années, 3-4 ans, j'ai réussi à trouver plein plein de listes qui étaient complètement éparpillées à droite, à gauche, ce qui m'a permis de constituer une base et après d'affiner, de creuser, de chercher. L'idée de la base de données, c'est de traiter toute la fiction post-apo, tout ce qui se passe après l'effondrement, la destruction du monde. Donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les types de supports et surtout du 19e siècle, c'est-à-dire exactement de 1805 jusqu'à nos jours et en essayant d'intégrer le maximum de pays. Donc là, dans l'Atlas, si on se souvenir se bon, souvient, on est à 52, 54 pays euh, référencés. Euh, mais bon, il y a des subtilités après l'intérieur. Mais donc, l'idée, ça a été de rassembler petit, petit à petit euh, toutes, ces, toutes ces œuvres, de classifier les pays, de repérer l'ensemble. Euh, voilà, le, et puis un jour, une rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'un ami euh, avec un éditeur. Et puis bah là, l'idée, euh, ça voilà, on en a parlé, ça, a, ça, sort, ça fait un tilt dans sa tête. Et puis un petit peu plus tard, bah, il m'a proposé de, faire, de transformer ce, voilà, ce projet en livre. <rire> ça a tenu pendant deux ans. On a bossé là-dessus pendant deux ans et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Euh, alors, pour plein de raisons. Euh, oui, bah, bah, lesquelles euh, voilà. du coup il y a des raisons éditoriales, c'est-à-dire que euh, voilà, moi, j'avais un état d'esprit. Euh, la personne avec qui je travaillais avait un autre état d'esprit. Mais c'est une très, très belle expérience. Hein. Euh, moi, j'ai réellement découvert ce qu'était euh, travailler avec une, une maison d'édition de sciences humaines. Mmh. Euh, il y a un autre sérieux, il y a une autre rigueur euh, qui est imposée pour la construction d'un ouvrage, un essai, euh, qui n'est pas du tout l'expérience que j'ai vécue moi avec mon ancien éditeur. C'est vraiment le jour et la nuit, pour le coup. Donc, ça a été dur pour moi, parce que ben, il, voilà, des choses que j'agissais un petit peu à l'instinct, ben, il fallait un peu plus de rigueur. Euh, L'éditeur qui est devenu co-auteur pendant un temps euh, s'est aussi rendu compte que c'était trop long, c'était trop important à traiter. Et donc, là aussi, par rapport à, on va dire, à la ligne éditoriale, ça ne fonctionnait plus. Donc, c'est ça aussi le, le, le vrai élément qui a dit, bon, ben, on va laisser tomber. Et puis moi, personnellement, il y a quelque chose, c'est comme si je retournais le, la charrue et les bœufs, l'expression, mmh. mettre la charrue avant les bœufs, euh, dans la mesure où il me fallait d'abord aboutir à l'atlas, c'est-à-dire à quelque chose, Donc on en reviendra dessus, hein, un objet particulier qui me permet d'établir un, un véritable panorama, euh, mais sans forcément rentrer dans les détails, euh, en particulier dans un travail, on va dire, euh, littéraire, c'est-à-dire d'écrire. Ça nécessite un, voilà, des recherches, tu vois, de creuser des informations. Quand tu vas traiter d'un sujet particulier, il faut 20 sources tu vois, de référence, ce genre de choses. L'Atlas permet d'être un peu plus souple euh, au niveau de l'approche. Et euh, je pense que voilà, une fois que ce panorama complet sera fait, puisqu'on reviendra un petit peu peut-être sur le planning de, de publication, euh, peut-être que voilà, là, on aura un objet de base qui permettra de penser à faire un ou des ouvrages ou plein de choses différentes donc, je, voilà et puis bon on reviendra là dessus aussi c'est que l'atlas il a une raison d'être particulière aujourd'hui donc, je, donc je, voilà je reviendrai là donc, en, tout, en tout cas voilà, là, le, le livre a été je... abandonné euh, ah oui j'ai eu un, un petit coup de mou on va dire aussi j'ai laissé un peu tomber la recherche dans la mesure où juste c'est qu'à un moment bah, j'avais pas de date butoir c'est mm -hmm. à dire que je pouvais chaque année continuer à engranger des données euh, sans jamais voir le bout en fait, ça c'est un peu épuisant à un moment. Ouais. Puis est arrivée en fait la crise du Covid, euh, et là ça m'a permis en fait de marquer une date de césure. Et donc l'Atlas s'arrête au niveau des recherches à l'année 2019, il ne va pas au-delà, parce qu'on rentre dans une autre histoire, dans une, ce que j'appelle une autre période, parce qu'il y a une classification dans l'Atlas qui est par époque et par période. Et là, de toute façon, avec la crise sanitaire, on est passé d'une époque, quoi, d'une période à une autre période, voire d'une époque à une autre. Ça, on, on verra. Mais ça m'a permis de, voilà, de poser un moment euh, euh, une borne et de dire, ben voilà, là, j'arrête là. Et donc, je peux donner corps et naissance réellement à l'Atlas et du coup, en tout cas, tu es passé d'un projet qui aurait pu, d'une certaine manière, même peut-être faiblement te rémunérer à quelque chose de complètement gratuit, puisque, en fait, euh, j'en sais quelque chose, parce que c'est moi qui m'occupe de le mettre en ligne. Euh, donc, euh, c'est visible sur le site des intergalactiques et on peut télécharger le PDF pour chez soi, etc., etc. Enfin, c'est vraiment complètement à dispo. Euh, tu, euh, t'as pas. Ça t'embête pas, vraiment question très bête, mais euh, 10 ans de ta vie à passer à faire ça, et pas en attendre même très bêtement une petite rémunération de, de base. Enfin, c'est gros don. Non, non. Alors, je vais expliquer, moi j'ai une expérience de. J'ai une petite expérience dans le monde de, de l'édition, puisque j'ai été gérant d'une maison d'édition. Euh, donc j'ai vu un peu, on va dire, les coulisses, euh, mmh. la machinerie. Euh, j'ai vu aussi des rapports humains. Et je me suis dit, finalement, euh, aujourd'hui, non, mais un essai, il ne faut quand même pas rigoler, un, écrire un, un ouvrage, un essai, euh, tu vas en vendre quoi 2000 exemplaires, au mieux, tu vois mm -hmm. Alors, j'ai une expérience différente sur un ouvrage sur Miyazaki. où Là, il, lui, c'est très bien vendu. Mais pour le reste, tu fais des petites ventes. Donc, il y a un moment, tu es dans un réseau, effectivement, on va te publier un livre. Donc, il y a un côté très… Euh, ça, ça flatte quand même l'ego. Il y mm -hmm. un livre publié. Wow, super, mais tu le vends à 500 mecs, 500 personnes, on va dire exactement. Ça va changer quoi Tu vois, ça l'impact. Euh, de l'expérience de mes recherches que j'ai faites, ça soit à la fois sur les zombies et sur le post-apo, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'œuvres qui ont d'abord été publiées initialement sur le web, en chapitre, et mmh. qui ont connu un tel succès que les éditeurs sont venus les chercher, les auteurs. Euh, que euh, quand j'ai fait mes recherches sur les zombies en particulier à un moment Amazon est devenue ma base de données il est devenu une base de données mm -hmm. en fait à partir de la fin des années 2000 il y a un véritable phénomène littéraire aux états unis qui sont en fait, des auteurs qui s'auto-publient directement sur Amazon euh, via euh, donc les fichiers euh, numérisés en, en web littérature et il y en a qui cartonnent de cette manière là donc, d'un coup, cet élément-là, plus d'autres euh, collés les uns aux autres, me donne l'idée, si tu veux, c'est que le web, c'est une vitrine. Ce n'est même, même pas une vitrine, c'est une agora. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à proposer, tu peux l'exposer, tu touches des gens ou tu ne touches pas les gens. Euh, ça, c'est le succès ou le non-succès. Mais On va, dire, on va prendre l'exemple juste de la littérature, mais tu publies quelque chose que… Que, qui tient à cœur, tu estimes que c'est une bonne histoire, tout d'un coup tu rencontres un succès. Et là tu as l'éditeur qui vient. Mmh. Je trouve que voilà c'est une démarche. Euh, mais la démarche c'est s'adresser directement d'abord au public et après l'éditeur vient. Mais l'éditeur il vient pas dans la même position euh, que si tu amenais ton manuscrit chez l'éditeur. Chez tu vois tu vas avoir ah ouais. des conditions économiques particulières. Par contre, si l'éditeur vient en disant, ouais, hey, tiens, Coco, là, ton bouquin, ça marche du tonnerre, là, tu peux négocier avec plus de force. Voilà. Après, aujourd'hui, j'ai un travail alimentaire qui me permet de vivre vraiment tranquillement. Donc, franchement, comment dire, essayer de, de, de lutter pour publier en me disant, ouais, j'ai un livre en papier qui est posé dans une librairie. Ouais, le bouquin, il aura trois mois d'existence, il sera oublié derrière parce qu'il y a une telle production et autres. Donc, voilà, ça, c'est les, les facteurs. Et donc, du coup, euh, ce n'est même pas une idée de gratuité, c'est simplement, j'ai fait un boulot. Euh, on reviendra sur les, les, la forme qu'a pris la classe, qui est particulière et qui, pour moi, se destine euh, avant tout, justement, à être publié sur le web. Parce qu'il y a un truc qui m'a énormément marqué qui m'a marqué, que j'ai observé, et parce que je suis très très friand aussi de ce type d'objet, c'est euh, toutes les cartes, cartographies, infographies qui apparaissent sur le web, et euh, c'est toujours marrant de voir comment les grands médias, les médias mainstream, récupèrent des infographies à droite, à gauche, quand ça, ça sert à illustrer un propos, où tout d'un coup, il y a une page qui présente, ben, je sais pas, il y en a un, c'est l'arbre généalogique de la science-fiction, euh, voilà ben, ça circule, c'est un objet qui circule. Donc, du coup, le travail que tu as fait, il est gratifiant dans la mesure où si les gens se mettent à partager, à consulter et à partager les éléments que tu as mis à disposition, eh ben, voilà, pour moi, c'est plus flatteur que d'essayer de, de vendre absolument son bouquin. Je prendrai une analogie qui n'a rien à voir. Hein. Je ne veux pas faire de, de, compa, de comparaison osée. Mais il euh, Netflix a produit un film français qui s'appelle Belle Perdue. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un très bon polar. Euh, euh. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié, euh, qui se la pète pas, mais qui est, euh, qui est comment dire, en plus l'influence Mad Max, le premier. Euh, et le film a cartonné sur Netflix, euh, notamment aux États-Unis. Il a fait plus de 5 millions de vues, je crois, à un moment et tout. Euh, et ben, je peux te dire que si le film s'était vendu classiquement dans le cinéma français, euh, il n'aurait pas fait autant de millions de personnes euh, en salle. Oui, 5 millions, c'est énorme et aussi. C'est le jeu de, de, de, de trucs. Alors là, c'est Netflix, c'est une structure qui propose des choses, mais tu peux très bien faire la même chose à côté, produire euh, des fictions, produire un travail, un essai, un travail de recherche comme j'ai pu faire. Euh, et puis, si les gens, ça les intéresse, eh bien ils viennent, et puis tant mieux. Et de toute façon, euh, moi, je suis arrivé à l'aboutissement d'un travail. Donc, ce travail-là, au lieu de le garder chez moi, ben je l'expose. Le voilà, Et en plus, je le fais par l'intermédiaire des inter, mais ça, on en reparlera. Ouais. J'ai une question d'un certain Adrien Muller dans le chat, ah, euh, ah. Euh, qui demande question pour Raph, euh, Raphaël Colson. Est-ce que tu as vu, lu en intégralité, toutes les œuvres de ton Atlas Non, c'est impossible. <rire> euh, par contre, alors si on veut jouer, sur, euh, si on veut s'avancer sur ce terrain-là, euh, je me suis reconstitué un fonds d'à peu près 500 romans, euh, que j'ai quasiment, j'en ai lu les deux tiers. Bon, là, je, je, je finis par saturer, parce qu'effectivement, ouais. depuis 2012, donc depuis le travail sur les zombies, euh, où là, je me suis mis à lire des romans de zombies, euh, de 2012 jusqu'à 2018-2019, je n'ai lu en fiction que du post-apo. Ah, c'est ça. Donc, euh, ça, et, ça peut être lassant de oui. Voilà. Vous... Euh, bon après je suis très content d'avoir fait ça quoi euh, après au niveau des films euh, je... parce qu'en littérature je crois que j'ai recensé j'ai plus le chiffre exact hein, mais ça doit être 1700 romans quelque chose comme ça donc tu vois avoir une part de 400 romans 500 romans qui part du 19e à nos jours qui essaie d'avoir tous les pays euh, enfin mmh. tout ce qui pu être traduit et que je peux euh, je peux lire euh, me permet par contre d'avoir quand même un panorama assez complet euh, sur la science-fiction à travers ses époques, euh, à travers ses sous-genres, à travers ses, ses thématiques. Euh, j'ai fait pareil donc, pour le cinéma, mais le cinéma, je crois qu'il y a 600 films à peu près référencés et j'en ai euh, 300 ou 400 en stock. Donc, ouais, euh, ça te permet d'avoir une bonne synthèse générale. En, en entier, j'en ai vu en accéléré, mais en hein. série de télé, j'ai quasiment tout vu. En bande dessinée, j'ai réussi à récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, ouais, non, je, les jeux, les jeux de société, euh, j'en ai aussi, euh, voilà, beaucoup, beaucoup. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, je me contente de regarder les gameplays. Euh, ouais. Ce qui me permet de, voilà, de sentir l'ambiance, euh, le type de mécanisme de jeu, ce genre de choses. Donc, je suis plus frayant de jeux de plateau. Donc là, par contre, euh, j'en ai, euh, ai tout un stock à la maison. Mais oui, oui, j'ai. Voilà. Par contre, c'est impossible de tout faire, de tout voir. C'est euh... ouais. Parce que d'une part, même, il y a des films qui sont introuvables, il y a des romans qui sont introuvables. Donc, il y a des choses. Euh... Voilà. Euh... Donc, euh... Il y a des choses qui sont mineures. Donc, euh... voilà. Il y a un moment où il faut quand même faire le tri. Quoi. Donc, euh... Parce que dans l'absolu, quand tu as lu euh, 10 romans de, de zombies, j'en ai lu une bonne cinquantaine, une bonne centaine, ouais, 50, 100. Ouais. Euh, au bout de 10, euh, tu as compris les mécanismes hein, donc euh, voilà, c'est juste dans les petites subtilités Tiens, bah, petite question qui peut se raccrocher à ça du coup, quel serait ton meilleur livre de post-apoc que tu as lu de, parmi de ces 500 alors, ouvrages alors, en fait, il y en a beaucoup euh, mais ce euh, ne sera pas un roman que je vais citer en réalité, ce sera une bande dessinée et okay. plus exactement un manga je sais que le titre tu, le, tu sais, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent, d'ailleurs. Ouais. Euh, alors, je ne parle pas du film qui est voilà, le film, tout ça, là, mais moi, j'insiste sur la bande dessinée euh, qui est publiée en France chez Glénat. Il y a mmh. six, sept volumes. Euh, si un jour je me retrouvais à devoir euh, fuir ma maison euh, ou me retrouver sur une île perdue, c'est cette bande dessinée que je porterais avec moi. Parce qu'il y a tout dedans. Euh, c'est vraiment une œuvre qui est fascinante au niveau des thématiques, au niveau de l'ambiance. Il y a le style graphique de Miyazaki, bon, il y a tout. Voilà, c'est euh, vraiment une, une très, très belle œuvre. Donc, euh, sinon, après, un roman, euh, évoqué quand même euh, « La terre demeure », un roman, ouais. de, euh, perdu la date. roman américain de, juste d'après-guerre, des années 40, euh, et euh, « Cantique pour les Bovitz » quand même. Donc, oui. Mais quand bon, même. on en citait euh, voilà, encore plein plein plein d'autres. Mais s'il mais y a une œuvre, hein, pour moi, qui surpasse... Très bien, tu as, t as <rire> répondu à des questions, Raph. As <rire> euh, Du coup, tu disais qu'on allait revenir un petit peu donc sur la forme qui a, qu a pris cet atlas. Euh, donc si on revient sur les publications qui ont été faites, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans la classe du post Donc on a eu quatre chapitres qui ont été publiés en, en avril, pardon, et on en a donc trois qui arrivent en juin, c'est ça Trois qui arrivent en juin, et après en septembre, il y en aura dix. Euh, non, les, bah En fait, les quatre premiers épisodes, c'est un véritable panorama. Donc c'est poser en fait la base, une vue d'ensemble. Euh, au niveau euh, donc, euh, historique, c'est-à-dire euh, la logique de production, les différents pays producteurs, les grandes thématiques. Euh, il y a okay. un, tout un épisode consacré aux, aux thématiques, un épisode qui est consacré euh, aux grandes peurs, puisque la fiction post-apo, c'est euh, évoquer euh, différentes formes de destruction. Donc, il y a des tendances en fonction des époques. La guerre froide, c'est la bombe atomique. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt la pandémie ou euh, l'effondrement écologique. Euh, donc voilà, Il y a un épisode entièrement consacré là-dessus et qui évoque comment, euh, bah, comment toutes ces tendances ont évolué du 19e à nos jours. Euh, et idem, ça met aussi en avant en perspective les différents pays producteurs. Euh, puisque les pays producteurs, pour avoir une idée, j'ai 52 ou 54 pays référencés. Mais il faut savoir que quatre pays à eux seuls font 80, plus de 80% de la production totale. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon. Donc, c'est les quatre grands. Et le reste est vraiment une production, on va dire, plus marginale. Il y a quelques pays avec une petite production, comme le Canada ou l'Australie. Mais tu as quatre pays qui, euh, voilà, c'est eux qui blobent l'ensemble parce qu'ils ont une industrie culturelle qui est la plus développée, qui est la plus adaptée, euh, voilà. Mais ça, ça c'est justement le sujet que je vais aborder sur les trois prochains épisodes. C'est le rapport entre la fiction post-apo et l'industrie culturelle de masse. Et donc, de montrer comment, à un moment, à partir des années 70, le post-apo intègre euh, la culture de masse, euh, de, vraiment de grande consommation, et donc, ça entraîne voilà, plein, plein de choses. Donc, ça sera un petit peu la thématique abordée sur les trois prochains épisodes. Et euh, donc, pour les quatre premiers, c'est un véritable panorama. Pour répondre à ta question, je vais juste commencer par les influences, des mm -hmm. choses que j'aime beaucoup, parce que je suis vraiment un passionné d'histoire. Je lis beaucoup d'ouvrages d'histoire. Si je ne lis pas de la fiction post apo je lis des histoires d'apocalypse réel en fait mais bon euh, <rire> mais euh, aujourd'hui en travers euh, les ouvrages d'histoire il y a tout un développement de la, du data design de l'infographie mmh. euh, là on peut le voir je vais en glisser un là tac ok l'infographie on, on voit bien ouais voilà euh, c'est quoi, quoi ça du coup par exemple c'est quoi que tu es en train de de, de la rome antique mais à travers des graphiques des plans, okay. voilà, et, euh, des schémas euh, voilà. et j'en ai un pareil sur la Deuxième Guerre mondiale qui lui a un carton en fait parce que justement c'est les français qui ont développé ça <rire> euh, et euh, les éditeurs étrangers ont halluciné parce que ça n'a jamais été vu donc c'est celui-là ok euh, il c est, est vu, pas, en une cinquantaine de, de, de pays enfin c'est un truc c'est vraiment un gros phénomène donc, moi, plus modestement, bah, j'essaie de m'inscrire dans cette tendance euh, parce que j'adore ça. Et euh, bah, je trouvais que l'exploitation de la base de données, en fonction de toutes les informations que j'ai pu en tirer, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est exposé dans la dans les quatre premiers épisodes, euh, bah, me permettait, euh, au lieu d'écrire un livre, c'est-à-dire des mots, machin, et bah, essayer de visualiser tout ce travail de recherche et tout le, bah, toutes les conclusions et toutes les hypothèses, toutes les propositions que j'ai pu en tirer. Et donc, plutôt de le faire apparaître à travers des graphiques. Euh... Alors, je ne vais pas être comment dire, dans la rigueur euh, technique qu'on peut avoir dans les ouvrages historiques. Alors, tu sais, normalement, quand tu fais un graphique, tu as la barre avec les quantités tout ça. C'est mmh. tu sais d'avoir une version un peu plus, euh, un peu plus souple, euh, mais qui n'oublie jamais quand même les quantités. Hein, c'est tout noté, euh, c'est référencé. Mais j'essaie de, de trouver voilà, une, une présentation visuelle qui soit la plus agréable et qui puisse fonctionner aussi de manière euh, la plus fluide sur un seul tableau. Par exemple, je vais développer une, un thème, une approche sur un tableau, il ben, faut que le tableau puisse euh, parler, on va dire, à, à lui seul. Parce que l'idée aussi de l'Atlas, c'est que j'ai énormément réduit toute forme de, de texte. Euh, donc, on a des petits commentaires met mmh. en, en place. De temps en temps il y a une petite intro qui, qui présente mais l'idée c'est vraiment de faire parler l'image le visuel les chiffres euh, et voilà et après ça pourra servir à un travail plus méthodique plus, euh, plus, voilà, plus, plus précis plus pointilleux mais bon l'idée c'est voilà, d'exposer et puis euh, au niveau de la forme pour finir ben, le quatrième épisode, puisque ça traite vraiment des thématiques de la fiction post-apo, donc là, j'ai essayé de réintroduire un peu de visuel, de l'image, de l'iconographie. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'on va retrouver par la suite. Euh, justement, je suis en train de travailler sur les trois prochains épisodes et il y a un épisode ben, assez, assez technique, hein. c'est sur les chiffres, les évolutions, les tendances économiques. Mais en même temps, euh, comme c'est lié à des thématiques, eh ben, je vais proposer des galeries à la fin sur les thématiques. Donc, ça sera juste des affiches, des visuels. Ben, par exemple, il y aura une planche entière sur le phénomène Mad Max. Donc, on partira de l'affiche originale et euh, montrer juste ben, la tendance italienne, la tendance philippine et ce, ce genre de choses. Ouais, les dernières l'affiche d'ailleurs. Oui, ben, voilà. <rire> ben, c'est le premier. Il n'est pas ouais. encore post il est très pré peau oui, c'est ça. Oui. Le monde est en train de s'effondrer. Mais l'idée, c'est aussi d'associer une approche data, donc, infographie, data, euh, data design et l'iconographie. Parce que j'y accorde une très, très grande importance, mais ça, tu le sais, hein, en tant que grand Manitou des inter, euh, moi, mon intervention au sein de, voilà, des intergalactiques, c'est justement d'essayer de mettre en avant l'iconographie et de travailler des expositions qui soient en lien avec le thème de voilà, de, du festival et, et de mettre en avant la richesse de l'iconographie en science-fiction. Ok, et ben écoute, on peut partir un petit peu sur tout ce travail donc que tu as pu faire, donc de, de compilation de données. Donc on rappelle les chiffres on est sur 215 années d'histoire. Euh, j'ai forcément oublié j'ai copié mille fois mais combien de 3000 et quelques peuvent référencés ouais, euh, euh. On, on est sur beaucoup de choses euh, mais j'ai retrouvé en fait c'est rapide pas très Je pas retrouvé. retrouver Attends. Et, euh, et, donc, voilà. et donc toi au fil de, de ces deux siècles d'histoire du post quest qu'est- qu ce qui ressort comme grosse tendance pour toi mmh. sur quelles grandes époques quelle, quelle, si on grossissait le, un peu le, la loupe? Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu dégagerais Attends, excuse-moi. Juste, J'ai sorti l'Atlas, comme <rire> ça, euh, on, va, on va juste régler un truc tout de suite pour les gens. 30 secondes. Petit intermède technique. Pas de souci. Avec moi, si ça me permet de voir des trucs. C'est juste, euh, donc, on va juste fournir des chiffres, du coup, précis. Donc, ouais. 215 ans de l'histoire, de 1815, donc à nos jours. Euh, j donc, il y a donc référencé 52 pays contributeurs. Donc, je ne vous donne pas la liste par continent, mais elle est sur euh, l'Atlas, évidemment. Il y a exactement 3682 œuvres référencées. C'est ça. Et euh, ces 3682 se, alors, se décomposent en œuvres originales. Donc, il y en a 3256, et en adaptation, c'est-à-dire une œuvre originale est adaptée au cinéma ou en jeu ou autre, et il y en a 426. Et il est référencé, donc 20 supports d'expression. Euh, quand on parlait des romans, c'est 1674 romans que j'ai référencés euh, et euh, 494 films et 603 BD, entre autres. Voilà. Et après, j'ai référencé les nombres aussi par chiffre de cataclysmes, par exemple, juste pour vous citer, il y a j'ai référencé 401 Apocalypse zombies. Euh, et par exemple la guerre atomique, euh, il y a 859 références. Voilà. Bon bah tiens, en fait, on ne ça. ça voilà, prendre un peu, euh, voilà, tous les chiffres ah. qui sont envoyés. Ah. Dans Avant de partir sur les grandes tendances, ouais. euh, le chat nous a rejoint forcément. Et euh, comment comment tu travaillais concrètement pour trouver toutes ces références comment, t as, t as comment tu allais les choper Techniquement, comment tu faisais pour les, pour les trouver bah, J'ai passé des heures et des heures sur le web euh, à chercher des titres. J'avais déjà une base, hein. j'avais déjà des, des ouvrages à la maison, des films. Donc, ça, ça m'a servi de base. Et après, ben, en cliquant, en faisant des recherches sur tel ouvrage, ben, je suis tombé sur des bases de données. Donc, il y a une base de données par un auteur américain qui lui a travaillé sur la, toutes les fictions euh, post-atomiques. Mmh. Euh, alors, par contre, elles sont un peu ciblées vraiment anglophones. Euh, donc, euh, États-Unis, Angleterre, voilà, Australie, hein, le, le monde anglophone. Euh, mais par contre, c'est une, une base de données de ouf. Euh, qui m'a permis donc de récupérer beaucoup de choses sur le web il existe euh, des listes euh, il y a une liste américaine sur tous les ouvrages aussi tous les romans donc ça m'a permis de recouper par exemple euh, il y a les listes euh, d'animes d'animation japonaise par exemple entre les OAV les O.N.A., les séries télé les mangas donc il y a des tas de listes et donc j'allais toujours en section science-fiction et après je passais œuvre par œuvre et je vérifiais alors l'avantage en France c'est que quasiment quasiment pas tout, mais euh, l'essentiel de l'ASF et de l'ASF post-apo euh, japonaise en manga, par exemple, qui est traduite en français. Vu qu'on est le deuxième pays consommateur de manga, donc uh -huh. ça facilite quand même, euh, voilà, le travail. Donc du coup, en recoupant liste après liste, en allant sur IMDb, en allant chercher dans la section, tu vois, SF, euh, en répertoriant les séries, etc. Bah, petit à petit. Tu arrives à, voilà, à rassembler des tas de listes et tu constitues une, une liste unique euh, là-dessus. Voilà, là et après, tu vas chercher des. Euh, voilà, tu. tu bah, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais Amazon. Amazon est devenu pour moi à un moment une base de données. C'est-à-dire mmh. que je cliquais sur un titre d'un roman zombie numérique américain, et derrière, ils m'ont proposé 10 Et quand tu cliques sur un, chaque fois sur les dix, ils t'en proposent encore 10 il y a des fois, j'ai dû passer trois semaines et je ne suis pas sorti d'Amazon. C'est-à-dire que c'était un, un puits sans fond. Euh, J'étais là, mais c'est incroyable. Donc, je... Donc, voilà. Et euh, tu as prévu de, cette liste de titres en, fait, en elle-même, vu que là, on est vraiment sur la place du post-apo sur… Appareil de l'oupe dégrossissante qui permet de voir les de voir à peu près euh, qui produit quand, comment, sur quoi, etc. Enfin, donc selon les différentes catégories. Est-ce que tu as prévu de publier la liste de, cette, de ces 3200 et quelques œuvres? Ouais, J'ai bien prévu de, de la mettre en ligne, euh, mais elle viendra uniquement quand j'aurai terminé la, vraiment pour moi l'Atlas Postapo. Peut-être qu'il y aura les 4, les 3 épisodes, plus les 10. Peut-être aura okay. un petit rallonge, je ne peux pas savoir. Mais une fois que ce travail-là sera fait, c'est-à-dire que moi, j'aurais posé euh, des considérations, des observations, des propositions autour de ce que j'ai pu sortir et euh, étudier, par, observer par rapport à cette base de données. Moi, j'aurais voilà, exposé tout ce que je, voilà, je conçois par rapport à ça. Et à ce moment-là, oui, je mettrai en ligne euh, la, la base de données. Mais elle ne viendra qu'à la fin du travail d'exposition. Donc... Euh, ça Me paraît pour moi un petit peu logique. Là, par contre, c'est ouais. conserver, on va dire, une primauté par rapport à ce qu'on peut en tirer de la base de données. Parce qu'une fois qu'elle sera mise en ligne, mm -hmm. tout le monde peut la prendre, la consulter euh, et, euh, et s'en servir de base aussi de travail. Donc, arriver peut-être à d'autres propositions ou d'autres choses. Mais euh, ceci dit, je sais que ça va revenir sur des choses quand même que j'ai évidemment mis en, en avant. Donc, euh, donc là, là-dessus, je compte quand même. Comment dire je m'en fous de publier, tu vois, ou de gagner euh, 3 francs 6 sous parce que j'ai publié euh, 20 bouquins euh, chez tel éditeur. Par mm -hmm. contre, on servait juste la primauté intellectuelle par rapport au travail fourni. Ça, c'est. Euh, euh, voilà. Oui, parce que c'est un accès libre, effectivement, mais l'idée, c'est que les, euh, si quelqu'un utilise ce, ces, ces données-là, enfin, ce travail-là, ça, ça, enfin de, de, de, de toxicité en fait. C'est voilà. complètement, complètement normal. Je ne vois pas qui ne ferait pas ça. Et ce n'est pas une histoire de se donner le, le beau rôle. C'est simplement qu'après dix ans de recherche, euh, honnêtement, je n'ai pas trouvé d'équivalent de base de données. Mmh. Alors, je ne suis pas non plus un, un tordu de, du web, tu vois, je, je creuse beaucoup dedans hein, quand je fais mes recherches et autres, mais je n'ai pas trouvé un, euh, voilà, une, euh, une liste équivalente. Euh, ben sachant aussi qu'il y a des on va dire pas des barrières euh, socioculturelles mais les américains par exemple franchement euh, la, on va dire que la SF euh, française à part quelques classiques euh, le post-apo je pense qu'ils n'en ont rien à souhait ouais. euh, idem les japonais ils ont leur marché culturel est-ce qu'ils s'intéressent réellement tu vois, à ce qui se produit ailleurs donc voilà après c'est euh, parce que quand je tape dans les listes en, anglophones il euh, y a très peu d'ouvrages, il euh, y a quelques voilà, quelques œuvres étrangères, mais c'est vraiment minime. Tu les trouves par un autre biais. Voilà. Du coup, quelle grande tendance as tu voilà, Si on peut faire pour les gens qui nous écoutent, avoir une petite idée de aller consulter en accès libre sur le site des inters. Mais si vous voulez un peu, entre guillemets, les… Ouais, les passionnés, tu leur diras ah, tiens voilà ce qui, voilà à peu près comment ça se découpe, etc. Ne serait-ce que temporellement par exemple. Et eh ben donc euh, effectivement j'ai fait une découpe, euh, une chronologie euh, comme présentée dans l'Atlas en quatre époques. Euh, donc on part de 18, de 1805 à euh, 2019. Il y a quatre grandes époques. Il y a le XIXe siècle qui s'achève en 1914. Il y a la période, donc ça c'est l'époque, ce que j'appelle l'époque européenne. Euh, après, suit la deuxième époque, c'est l'époque euh, des guerres mondiales, donc qui va de 1914 à 1944 45. Euh, donc qui couvre une période voilà, spécifique. Après vient l'époque de la guerre froide, donc de 1945 à 1991, jusqu'à la chute de l'URSS. Et après, ce que j'appelle l'époque néolibérale, donc qui débute à partir de 1992 et qui euh, se, voilà, est, est en oui, cours. De, euh, oui. voilà. Et euh, ces quatre grandes époques sont subdivisées en périodes. Euh, donc, euh, le 19e siècle, il y a trois périodes l'entre-deux-guerres, il y a deux périodes euh, il y en a quatre pour la guerre froide et trois pour euh, l'époque néolibérale. Et c'est une petite spécificité, mais il est elle est importante à préciser, c'est que ces périodes ne sont pas homogènes au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, qui vont faire 18 ans, d'autres vont faire 7 ans. Euh, et simplement, c'est un choix de découpe par période qui me permet d'affiner, on va dire, au niveau des tendances mmh. euh, à une époque, par exemple les années 60 ou les années 80, euh, mais que ces époques, ben, elles ont un point d'entrée qui est un événement, alors soit Politique, historique alors qui peut être majeur ou secondaire Prenons la première la première guerre mondiale c'est un, une césure fondamentale majeure euh, qui fait basculer du 19e au 20e et on change de mentalité en science fiction on passe de l'utopie à dystopie etc voilà, ce, ce processus là il y a des phénomènes euh, historiques secondaires par exemple la crise de cuba qui moi me fait une bascule entre la période des années 50 et euh, et la période des années 60, donc du coup les années 60 je l'ai fait démarrer moi en, par rapport au post-apo en 1963, puisque uh -huh. c'est juste après la crise de Cuba, et la période des années 50 par exemple je la, je la débute en 45, tu vois c'est une grande période. Et parce que voilà, et il y a des éléments on va dire euh, culturels liés à l'histoire même du post-apo, par exemple Mad Max. En 81, Mad Max est une révolution. Donc, il marque une césure entre ce qui s'est fait dans les années 70 et les années 80, puisqu'il marque les années 80. Donc, voilà. mmh. donc il y a voilà, cette découpe. Et donc, sans rentrer en détail dans les périodes, hein, parce que là, voilà, on pourrait passer des heures, euh, les quatre grandes époques euh, sont marquées par des grandes tendances. Donc, au 19e siècle. Euh, C'est essentiellement la catastrophe naturelle, c'est-à-dire euh, les catastrophes euh, donc naturelles, euh, séismes, euh, submersion, ce genre de choses, et cosmiques. Donc une comète qui tombe sur la Terre, le soleil qui disparaît, euh, la lune qui se casse la gueule, bon, voilà, ce, ce genre de choses. Donc de... l'homme n'est pas responsable en fait, de sa destruction. Ça n'apparaîtra euh, que dans les années 1910, en annonce de la Première Guerre mondiale puisque l'Europe sait qu'elle va vers la guerre. Mmh. Et donc, il commence à y avoir des auteurs comme HG Wells qui traitent des guerres futures euh, et qui détruisent la civilisation. Euh, et donc, ça, c'est le grand sujet de l'entre-deux-guerres. C'est la guerre et moteur de destruction de la civilisation. Donc, l'homme devient responsable de sa propre destruction. Donc, on change de paradigme par rapport euh, au 19e. Euh, se rajoute sur cette période-là aussi la notion de pandémie. C'est-à-dire qu'il y a une forte association entre la guerre et la pandémie. Et ça, c'est une expérience du réel, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole en euh, 1918-1920. Euh, et donc, on le retrouve en fait, dans, la, dans la fiction post-apo. Euh, et à partir de 1945 jusqu'en 1991, bah, c'est le temps de la guerre froide. Donc là, la grande menace, c'est la destruction atomique. Donc, le genre post-apo, atomique, oui. euh, ce genre de choses. Juste une petite parenthèse, c'est que ce qui est intéressant, euh, l'entre-deux-guerres, euh, c'est une période très particulière dans la mesure où il y a des auteurs, avant 14 qui imaginent la Première Guerre mondiale comme facteur de, de, voilà, de destruction. Euh, la Première Guerre mondiale influence le post-apo de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire on focalise sur la guerre va détruire la civilisation. Euh, et donc il y a des descriptions de l'Europe dévastée, où les gens sont revenus à l'état de sauvage, il n'y a plus rien à manger, euh, on, voilà, on, on s'entredévore entre eux, euh, entre nous. Euh, les, terres, le, voilà, le pays est complètement, les pays sont ravagés. Et il euh, y a un ouvrage historique d'un historien anglais sur l'Europe barbare, 1945. Je vous le conseille, c'est un très très bon ouvrage. Et ce qui est sidérant, c'est que tu lis certains passages au début, qui raconte la situation au cœur de l'Europe en 1945, quand les gens euh, essaient de survivre dans le chaos total, où tout a été détruit, il n'y a plus aucun service. Euh, les gens survivent, euh, et les femmes se prostituent pour pouvoir manger, etc. Voilà, ce, tout, tout ça. Et en fait, ces descriptions-là, elles correspondent quasiment aux descriptions qui sont faites dans les romans de l'entre-deux-guerres. Okay. Et donc, pour moi, c'est le seul moment. Hein. Le reste, on, les, les autres époques ont fait cette, ce même, comment dire, ce, ce, ce même lien entre le réel et la fiction, mais vraiment là, on a eu une première guerre mondiale qui, qui influence une fiction qui imagine quelque chose qui à un moment l'Europe va le toucher du doigt, euh, voilà. Mais bon après c'est un peu plus long à développer, mais c'est vachement intéressant. Enfin voilà. Donc période de la guerre froide, c'est la guerre atomique, c'est le grand truc qui va durer jusque en 91. Par contre ouais. à l'intérieur, tu as quand même des sous tendances qui vont être importantes par la suite c'est qu'à la fin des années 60 et début des années 70, se pose la question en fait, de, de, de la surpopulation, euh, de la surexploitation euh, des ressources, et donc de l'effondrement en fait, de la civilisation. Et c'est là qu'arrive d'ailleurs, pour moi, une notion très importante en fiction post-apo, c'est l'apocalypse progressive. C'est-à-dire qu'avant, on est une comète, ça tombe, ça a détruit toute la, la Terre. La guerre va bah, durer 4-5 ans, elle dévasse toute la, la planète. On est sur des, des, des, des, des, voilà, des, des coups assez euh, rapides, voilà, choc. À partir des années donc, 70, on est dans l'apocalypse progressive, donc je citerai juste euh, au moins une œuvre, c'est Soleil vert, le film, voilà. euh, euh, qui est vraiment typique du processus d'apocalypse progressive, c'est-à-dire que la civilisation, elle est moribonde, elle existe encore, mais elle est en train de crever. Euh, et donc, on a quand même vécu tout le phénomène d'effondrement. Euh, et il y a un roman qui est très important, et Anne sera très contente que je le cite. C'est la Parabole du Summer, Doctavia Butler. Ouais. Ben je l'ai bon, là, là. Voilà, roman du début des années 90. Je me sur ma pile. Je vais là, le lire là. Et, euh, qui évoque vraiment, voilà, un moment une Amérique qui est en train de s'effondrer euh, suite à des crises économiques, euh, des règlements climatiques, euh, et on voit donc tous déliter. Donc voilà, euh... Et donc, à partir des années 70, tu rentres euh, une grande thématique autour de l'effondrement écologique, mmh. que ce soit sur une crise euh, écologique, euh, puis le réchauffement climatique, les tempêtes, ce genre de choses… Euh, mais aussi des crises qui sont liées euh, à la surexploitation de la planète, euh, les, les, euh, les, les dégâts faits par l'industrie, euh, tu vois, un accident nucléaire euh, civil euh, qui provoque une stérilité mondiale, ce, voilà, ce, on est, est là-dessus. Et à partir donc, des années 90, donc ce que j'appelle l'époque néolibérale, donc les années 90, les années 2000 et 2010, on va dire que la phase 90 c'est une sorte de transition. Euh, entre ce qui est ce qui était avant, donc la guerre atomique, et ce qui va venir, et ce qui va venir en fait, c'est la pandémie et la peau des le Les années bon. 90, donc ça sera surtout l'écologie qui sera, on va dire, un peu mis en avant, mais il n'y a pas d'œuvre emblématique. Donc c'est une période un peu voilà, euh, c'est pas la meilleure, mais pas la plus, il euh, y a des bonnes choses, mais euh, euh, là aussi elle est très, elle est énormément récupérée par l'industrie euh, culturelle de masse toutes les adaptations de films, là, euh, Juge Dredd euh, ou, euh, ou The Postman, ce genre de choses, okay. c'est une tentative quand même hollywoodienne de récupérer des thématiques post-apo et d'en faire des trucs très boursouflés, euh, idéologiquement euh, réac. Voilà, il y a… enfin bon, bref on a eu Waterworld quand même c'était Ouais voilà ce alors qui lui qui est du, du pur film d'aventure. Voilà, c'est du récit ouais. d'aventure oui, oui. euh, qui est comment dire complètement déconnecté de toute critique sociale politique hein, oui. à part et les je... méchants qui fument et les seuls qui voilà parce qu'on est à l'époque où on arrête de fumer des clubs bon enfin... Mais Ils ont des ils se vendaient comme le Mad Max dans l'eau quoi. Ouais. ouais, bah, <rire> ouais bref, on y reviendra. <rire> et surtout donc à partir du début des années 2000 tu as euh, un double phénomène, c'est le phénomène de la pandémie parce qu'on a eu des expériences de la grippe aviaire, euh, les grippes autres H1N1 et il euh, y a eu aussi la période de la vache folle, donc à la fin des années 90, euh, donc avec le prion, donc il y a une tendance à la pandémie et euh, de la pandémie va surtout surgir deux grandes figures, c'est l'infecté et le zombie. C'est là, en fait, où vraiment euh, la mythologie zombie intègre définitivement la science-fiction post-apo, avec l'apocalypse, oh. zombie. Euh, et donc, là, c'est le phénomène total. Donc, pour citer juste les œuvres de référence, c'est 28 jours plus tard, qui n'est pas un film de zombie mais un film d'infectés, mais qui est vraiment une césure. Deux ans après, tu as L'armée des morts, de Snyder, qui réutilise justement… Euh, la confusion autour de l'infecté zombie et qui transforme donc, les zombies en, en, en super rapide. Et donc, on rentre dans l'ère post-romérienne, puisque même dans l'histoire du zombie, tu as la période romérienne et tu as la période post-romérienne, qui, moi, ouais, voilà, c'est la césure de ce joue là Mais tu as aussi le, le début de la publication du, euh, du comics Walking Dead en 2003. Il euh, y a la publication euh, du guide de survie de. Max euh, Brooks. Ouais, de, voilà, de Brooks et son roman World War Z, donc si tu veux, voilà, tu as un ensemble d'œuvres qui vont être fondateurs, fondatrices d'une tendance euh, phénomène zombie qui va lui complètement exploser euh, dans les années 2010-2015 en termes de publication littéraire surtout, ce qui est assez marrant. Le zombie était avant tout un objet cinéma, mmh. une figure cinématographique et tout d'un coup, son intégration dans la science-fiction post-apo elle se fera essentiellement par la littérature, à une époque où on vit dans un monde de l'image. Bon, c'est voilà, plutôt intéressant. Mais, euh... Et donc, on a vécu ce gros gros phénomène euh, infecté-zombie qui est très révélateur, donc, euh, on va dire, de la psyché collective de nos sociétés, puisque c'est le rapport à l'autre, puisque le zombie ou l'infecté, c'est un humain, donc c'était toi ou moi. Euh, et euh, donc du coup c'est une fiction qui interroge vraiment le rapport à l'autre euh, mais dans un champ euh, comme on disait avec Anne sur cette notion de fracture sociale et comment à travers toutes ces fictions euh, il y a quand même des lignes de lecture euh, vraiment sur la, la lutte des classes euh, moi j'ai lu certains romans de zombies euh, où euh, voilà, c'est la revanche des cols bleus par rapport au col blanc ce genre de, de phénomène sachant que Sachant que toute tout cette vague zombie va être digérée et redigérée par, euh, bah, par l'industrie du divertissement. Et on voit bien ce que ça donne, pour prendre l'exemple de World War Z, euh, ce qu en ont, enfin, quoi ils ont transformé ce, ce livre qui, euh, qui était très bien fait, enfin qui est génial, hein, ça, ça, ça, ça se dit tout seul en plus. Et on voit ce qu'ils en ont fait, enfin, comme, idéologiquement, comme le, le fil, enfin, c'est un renversement absolu. Quoi. Bah après, c'est une histoire opportuniste, hein. ils n'ont conservé que le titre au final. Oui. et c'est de l'opportunisme purement économique hein. c'est le producteur qui avait récupéré les droits ils ont collé ça au projet du film mm -hmm. voilà, c'est même pas au départ tiens on va adapter le roman c'est juste ah tiens j'ai ça on va le coller avec ça et... ouais, okay. là ils ont tué le genre effectivement mais, euh... ouais. mais bon c'est pas le zombie sera toujours là hein, comme on en a déjà discuté oui. Aujourd'hui, une figure euh, aussi importante que le bon pied ou, euh, ou autre, et elle est complètement intégrée dans notre euh, imaginaire collectif. Donc, peu importe qu'il y ait euh, une réduction, quoi, une, la fin de la vague, euh, aujourd'hui, c'est une figure que tout le monde connaît, euh, donc, euh, qui est parfaitement intégrée, et on continue d'ailleurs à produire encore des œuvres de, de zombies, hein, post-apo. Il hein. y, y en a toujours. Pareil, Army of the Dead de Snyder qui sortait ouais, il y a quelques semaines. Quoi. Oublions le mauvais ouais. Très mauvais ouais, ouais c'est vraiment très mauvais, mais bon. Ouais. Et euh, autre phénomène, quand même, pour finir les tendances, c'est quand même le phénomène du réchauffement climatique. Alors, tu as dans les années 70-80, donc, une réflexion sur la crise écologique, c'est-à-dire l'effondrement sur exploitation, qui, donc, connaît, un, on va dire, un, un petit point, un, une, voilà, un temps fort dans les années 90 sur la question, donc, de la. Le, le, le trou de la couche d'ozone, puisqu'en fait en 92 on est dans la situation de, du premier euh, du premier euh, grand congrès sur la Terre là à Rio de Janeiro, il y a la prise en compte donc du trou de, du trou du de la couche d'ozone au niveau de l'Antarctique euh, qui risque donc de nous griller euh, mmh. et donc euh, ce qui va entraîner euh, sécheresse euh, fin de l'eau potable et ce genre de choses donc c'est des thématiques mises en avant. Et à partir des années 2000, c'est la question bah, du dérèglement climatique, donc réchauffement climatique, montée des eaux. Et une des grandes œuvres des années 2000-2010, euh, au, niveau, au niveau young adulte et au niveau on va dire grand public, euh, c'est un girl game. <t> et un girl game, c'est purement post-apo. Ça se passe longtemps après la montée des eaux, euh, avec un, un régime dystopique. Et donc, tu vois, le, le roman intègre la notion réchauffement climatique, montée des eaux. Je conseille aussi les œuvres de Paolo Bassigalupi, La fille automate, ouais. euh, euh, voilà, qui nous projette dans un futur euh, post-énergie. Euh, post il n'y a plus de euh, voilà, fin des, des, des énergies euh, fossiles. Donc, ils ouais. de la civilisation qui se reconstruit euh, sous un angle différent. Donc, euh, donc, il y a cette grande thématique, euh, on l'oublie pas. Mais en français, on peut concilier deux auteurs aussi, euh, principalement, je pense, enfin, il en a d'autres, mais moi, je pense à eux deux immédiatement, euh, Jean-Pierre andrevent et Jean-Marc Lini. Jean notamment euh, Exode de Jean-Marc ah. un excellent bouquin post-apo français, euh, ouais. ah, des bah, romans, Un des il est il est dur. C'est ouais, hein, mais... un des romans, oui, en, en, hein, euh... en ayant bouffé du roman post-apo, c'est un des plus… Ouais noir et un des plus nihilistes que j'ai lu. Ah, il ouais, je m'y attendais pas à ce point-là. Ouais. Un sacré coup, que ouais. euh... ça, ouais. bah, sa... son allégorie, enfin, sa métaphore des termites qui est, qui est un peu centrale dans cette histoire. Ce... Excuse-moi, ouais, j'ai perdu le titre, mais il y a un roman suisse qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Après le monde. Ouais. Euh... Je... Alors, je l'ai lu à reculons au départ, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une vision, on peut s'en sortir, tu vois c'est à dire qu qu'elle ouais, oui. des communautés qui arrivent à se reconstruire par contre quand tu lis le final tu rejoins Exode et donc okay. là, et là tu fais ah ouais d'accord okay. De... Ouais, voilà. ok donc je conseille le bouquin parce qu'il est vraiment intéressant euh, là dessus euh... mais il est sorti en janvier 2020 et qui vivent euh... Ok, c'est intéressant. Je vais le mettre sur ma pile, ça. Et non, il est, il est, euh, il est très intéressant à lire justement. C'est euh, le genre d'ouvrage, euh, voilà quoi. Et ben, il doit nous rester quelques minutes. Si jamais dans le chat vous avez des petites questions, c'est le moment, je pense. Euh, nous on peut parler de quoi encore un petit peu. Donc là, tu. Euh... Tu l'as un petit peu dit, mais donc les années, de... les années euh, qui viennent, tu penses qu'on va, qu va rester sur quoi concrètement au point de vue tendance post-apou Quelle va être votre nouvelle mode Je mettrais un point d'interrogation. Euh, ouais. Il est clair que ça va impacter euh, l'imaginaire de manière générale. Alors si, là j'ai récemment chopé un film américain qui traite de sorte de, de dystopie américaine, où ils en sont à la vague 20 du Covid, un truc comme ça. Ouais. Euh, donc, je... Il est clair que la pandémie devrait impacter l'imaginaire, euh, logiquement, ou non. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas parce qu'on a vécu une expérience, expérience d'ailleurs qui n'a jamais été mise en, en scène. Hein. Elle n'est pas assez sexy en termes de, de, de climax, d'effondrement. De, Globalement, les fictions pandémie post-apo, c'est 80-90% de morts. Ce qui fait que c'est l'effondrement de la civilisation. On passe après en mode survival. Contagion, le film, c'est le fléau de Stephen King. Est... On est voilà. là dessus. Quoi. Ouais, dans le fléau, tout le monde meurt. On est d'accord fléau, c'est 89,4% de mémoire de mort. Enfin, il reste quand même des vivants dans le fléau. Oui, oui il en reste, mais c'est une normative ouais. ouais. euh, Contagion, il y a beaucoup de morts, mais ils arrivent à passer le cap. Il y a une profonde crise. Mm -hmm. Et euh, je dirais que Contagion, il se situe entre euh, la fiction classique post-apo de pandémie, c'est-à-dire effondrement, ouais. et ce qu'on a vécu. Mm -hmm. de, euh, il, en fait, il nous, nous expose une sorte d'étape intermédiaire. Imagine par exemple en Inde ce qui s'est passé récemment, là, quand l'explosion ouais. du Covid, euh, où les, ils étaient obligés de brûler les cadavres sur les parkings, là, on commence à toucher du doigt, en fait, euh, ce type de, de phénomène où euh, les choses échappent en fait à la maîtrise. Simplement dans la fiction post-apo, c'est que c'est global, donc personne peut venir à l'aide. C'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a ce type de problème qui va apparaître dans une zone spécifique, tu auras toujours l'extérieur pour venir en aide. Euh, c'est ce qui s'est passé en Europe en 45. L'Europe oui. en 45, c'est vraiment pas loin de la description des fictions post-apo de l'entre-deux-guerres. Sauf que tu as l'URSS et les Américains et le reste du monde qui vont réinjecter suffisamment d'argent pour reconstruire en fait l'Europe. Mais imagine que c'est l'ensemble de la planète, il n'y a personne pour venir en aide. Voilà, c'est ça le, la grande différence. Et donc, au niveau des tendances, je n'ai aucune idée. -ce euh... que tu... Moi, j'ai fait un pari avec Benjamin bolche euh, à la fois bolche et de la programmation. Et moi, je lui ai dit qu'une futures tendances de la science-fiction, alors mais pour ça, je vais croiser après, ça serait le cyberpunk. Euh, je pense, moi, je crois au retour du cyberpunk dans les années qui viennent. Donc, euh, pourquoi pas euh, Benjamin ne dit pas du tout. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un espèce de croisement entre, possible entre le post le cyberpunk, un truc un peu hybride Je n'ai même pas d'exemple qui viennent en tête qui pourrait exister. Euh, sachant que, vu que peut-être que notre planète, ça existe déjà un peu en fait, en groupe notre planète peut devenir invivable il va certainement devenir invivable. Donc, l'idée, c'est sûrement de modifier l'humain pour, on va dire, conserver l'espèce, enfin, autant que oui. faire ce peut. Mais le problème, c'est que pour moi, cet imaginaire-là, c'est l'imaginaire néolibéral, ou qui est attaché au néolibéralisme euh, dans la logique transhumaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu lis des ouvrages sur euh, les bio-ingénieurs euh, et les projets qui sont en train de nous concocter pour essayer de réparer le climat et autres, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise simplement une autre science pour réparer les dégâts d'une autre science ou d'une autre application technique, euh, mais qu'elle entraînera elle-même ses, euh, ses autres problèmes. Moi, je, je pose juste le truc, c'est bien beau de nous décrire des, des mondes futurs euh, hyper connectés, euh, high-tech, euh, avec humains modifiés, mais il ne faudra jamais oublier que c'est réservé pour une élite, pour une petite partie de la population humaine, parce que sur Terre, on n'a pas assez de ressources. On est dans un monde fini et que ce type d'imaginaire a toujours une logique en fait de ressources infinies. Que tu ne peux pas numériser l'intégralité de la planète, ce n'est pas possible, on n'a pas assez de ressources. Euh, et ce n'est pas partir dans l'espace euh, qui réglera le problème. Alors là, aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Tu vois, la... mmh. Le réel rejoint la fiction et qu'il y a une sorte d'urgence à aller exploiter absolument euh, le reste, de, de, du, au moins du système solaire. Parce que, un, c'est la logique néolibérale d'exploitation infinie. Euh, et surtout, c'est la seule possibilité, pour que le système continue dans cette logique infinie. Mais si on revient sur Terre, la Terre, elle a des ressources finies. Et donc, pour moi, ce type de d'imaginaire, ça nous conduit à Catherine Dufour, à le goût de l'immortalité. Ouais. Très bien aussi. Hein. Très, très Et bon. Et franchement, bon c'est pas que trop cette ambiance. C'est complètement trippé, tu vois. Ouais. livres euh, ouais, ouais, oui. dans des cubes en béton, euh, dans un sorte de paradis artificiel euh, pendant que le reste euh, crève, euh, tu vois. C'est ça. Donc, si tu veux la question, c'est que, ok, faites du cyberpunk, mélangez, faites-moi du transhumain, mais par contre, si vous, si vous, comment dire, si vous continuez à exposer l'idée que non, c'est possible, on peut l'appliquer à tout, c'est non. Il y aura automatiquement, comment dire, une dérive dystopique. Et du coup, c'est ça qui me permet de rebondir sur un autre phénomène qui, à mon avis, va devenir assez gros dans les années à venir, c'est ce qu'ils appellent le, la SF euh, solaire. Solarpunk. Ouais. Il y a une réelle volonté de la part, euh, je dirais, d'une partie de la population, euh, entre guillemets, éclairée, de faire de la science-fiction positive. C'est-à-dire que le, le réel est tellement pourri, tellement négatif, qu'ils se disent, ah ben bah tiens, on va, ref on va faire de la SF positive. Euh, et donc, on va, on, on va imaginer des mondes qui seraient cools tu vois, techniquement, par exemple, hein, il y a mmh. une forte approche techno. Et là, j'ai envie de leur dire, revisez vos classiques, allez voir Morcoq et la veille prospective. Et franchement, la science-fiction, euh, et de manière générale, la fiction, n'influence pas le monde du réel. Il faut arrêter de croire. Les médias mainstream, euh, le contrôle de l'information, oui, modèle les esprits, mais la fiction, elle ne modèle pas les esprits. Et ce n'est pas parce que tu vas faire de la science-fiction positive que le monde va devenir positif. La science-fiction, si tu suis les codes de la veille prospective, donc cher à, à Morcoque, qui est d'observer, de se nourrir de toutes les informations et donc de spéculer derrière, et ben, quand une situation est négative, et aujourd'hui nous vivons dans une, vraiment dans une situation négative, délétère, euh, en termes d'effondrement de, climatique, en termes d'effondrement euh, politique, euh, social, euh, économique, euh, et ben, si tu as un bon auteur de SF, c'est difficile de concevoir un futur cool. Tu vois -dire que si la situation est mauvaise, et ben, effectivement, il est difficile d'envisager un futur qui ne soit pas mauvais. Par contre, ça n'empêchera pas, petite parenthèse pour ceux qui se disent ouais, « non, trop négatif », la fiction post-apo, et souvent le socle pour développer une utopie. Nausicaa, par exemple, est une utopie. Là mm -hmm. tu, peux noter. tu as plein d'autres ouvrages comme ça qui traitent. Simon Dufleuve, j'aime beaucoup parler de cette bande. Ouais. Oui, donc, oui, oui. Pour la Terre, ces sociétés néo-ruraux. Euh, néo, euh, donc, l'effondrement peut produire des choses bien. Mais par contre, euh, il faut passer par la case de l'effondrement. On sait aussi qu'aujourd'hui, le système néolibéral, euh, le système capitaliste, ne, ne peut pas être réformé. Il ira jusqu'au bout de sa logique, quitte à s'effondrer. Mais pour nous, si on veut envisager, on va dire, d'autres modèles de société, euh, bah, il faudrait quand même que ce système s'effondre pour pouvoir envisager autre chose. Mais ce ne sera pas possible d'agir à l'intérieur d'un tel système. Je citerai juste une anecdote. Euh, il y a notre président, je ne citerai pas le nom, qui a expliqué que les réseaux sociaux, euh, c'est eux qui généraient la violence de notre société. Oui, oui, oui. Euh, alors ça, ça m'a bien fait marrer, ça, mais surtout, il a rajouté une couche en disant que, euh, on, on explique, il nous explique qu'il a accéléré le déconfinement, parce que comme il observe beaucoup le web, <rire> il a vu qu'il <rire> y avait beaucoup de tutos sur euh, des recettes de cuisine, le bricolage et autres, et donc, pour ce président... Euh, il fallait arrêter qu'on qu ait l'impression, qu'on vive dans un sorte de monde artificiel. Voilà. C'est-à-dire les tutos qui t'apprend à te débrouiller toi-même, à faire la cuisine, à faire du bricolage, c'est vivre dans un monde artificiel. Oh, c'est de la science-fiction. On est dans la science-fiction. Euh, on est dans un truc, c'est euh, quand même voilà, des, des retournements... Euh, de situations et de positions qui sont incroyables euh, donc euh, aujourd'hui le réel il est pourri c'est ça que je ouais, j'en reviens à ça quand tu as des, des élites des gens qui nous dirigent qui expliquent que apprendre à se débrouiller soi-même c'est vivre dans un monde artificiel tu es là mais Vous êtes. Ouais, voilà. Ouais, ça m'a vraiment sidéré donc euh, je tenais à le dire voilà. Je l'ai suivi de loin, du coup, je ne peux pas trop rebondir dessus parce que j'ai cru entendre de parler de ça aujourd'hui, donc je n'ai pas fait très attention. Mais on nous fait signe surtout que bah, nous, on a terminé notre heure de discussion. Ouais. Hein. Euh, donc, euh, voilà, bah, c'est bien, on, on finit sur, uh, sur le présent, on est dans le passé, on est dans le futur, on est retourné dans le présent et avec une, petite, euh, un petit, euh, bah, même une bonne euh, analyse politique au milieu. Du coup, un énorme merci à Nice Fiction euh, ah ouais. d'avoir accueilli euh... cette rencontre euh, du à et d'avoir euh, placé notre bande-annonce et de, de leur sympathie générale donc euh, un énorme merci à toute l'équipe j'espère qu'ils vont passer, hein. moi je serai là, je vais regarder quelques trucs j'ai vu la Progras, il, il y a quelques très belles rencontres que je vais regarder euh, voilà du coup euh, les intergatifs qu'on a fait sur le science-fiction à Lyon qui se passera en septembre, on sera sur les thèmes de l'altérité, la forme de l'autre euh, zombie, ben, du coup, extraterrestre ah, robot, voilà. on aura on aura la totale euh, voilà, vous allez sur le site web les intergatifs sur Google, vous trouverez ça très rapidement si ça vous intéresse euh, et voilà, et on fait aussi du Twitch toutes les semaines, avec des semaines thématiques aussi de, de rencontres diffusions, documentaires enfin il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais voilà, je n'ai pas à retenir plus longtemps l'antenne de, de ce soir. Merci Fiction, courage à l'équipe, merci Raph. Merci à tout le monde, ouais, attention. mais merci. Et voilà.